Du coup, je sais pas trop comment je vais me coiffer. J'hésite à lâcher mes cheveux. Faire une coupe. Je pense que je vais faire une coupe. Du coup, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette vidéo pour vous montrer comment je me suis préparée pour la Saint-Valentin. Bien sûr, mon premier amour, c'est Jésus. J'espère que tu l'avais compris.